Le renard. Le renard est un mammifère de l'ordre des carnivores qui fait partie de la famille des canidés. Comme le chat et le loup, il en existe différentes espèces. Le plus commun dans le monde est le renard roux. Au Moyen Âge, le renard roux se faisait encore appeler goupil. se fait rebaptiser renard suite au succès de certaines fables de l'époque. Espèces. Il existe plusieurs espèces de renards. Le renard roux ou renard commun, le renard du Bengale, le renard polaire ou renard arctique, le renard des sables, etc. Description Le renard adulte fait partie des canidés comme les loups, les chiens et les coyotes. Le renard est relativement bas sur ses pattes. Il peut atteindre jusqu'à 1,20 m à partir du bout du museau. Jusqu'au bout de la queue, il pèse environ 6 à 7 kg. La femelle est un tout petit peu plus léger, avec environ 4 à 6 kg. Mais elle ressemble énormément au mâle. On reconnaît facilement le renard grâce à ses grandes touffue, son museau fin et ses grandes oreilles. La couleur de sa fourrure, chez les renards roux, par exemple, elle est rousse. et peut varier du jaune au marron assez foncé. Alimentation Vu que les renards sont des omnivores opportunistes, cela veut dire que les renards mangent aussi bien de la viande que des fruits. Ils mangent des petits mammifères, lapins, campagnols, petits rongeurs, mais aussi des fruits des oiseaux, de l'ordre des gallinacées, poules, pintades, de rix, des poissons et même des vers de terre. Leur alimentation dépend bien sûr de leur espèce, de leur région et de leurs possibilités. Habitat Le renard vit dans une tanière qu'il a creusée lui-même, une renardière. Cet animal habite dans les bois, les forêts et, dans, et les prairies. Il vit au Canada, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Il vit sur les terres cultivées dans les clairières et la tondra. Parfois, il s'abrite aussi dans les tanières abandonnées par une marmotte ou dans une caverne. Reproduction Le renard se creuse en terrier compliqué avec plusieurs issues et différentes chambres. Entre février et mai, la femelle met bas dans les terriers après 54 jours. Les trois à huit renards sont couverts de poils, mais les yeux sont encore fermés. Les petits, on l'a vu au bout de 12 à 15 jours. D'abord, à l'été, les renardeaux mangent ensuite de la chair préalablement mâchée par leur mère, puis des proies entières. Sevrés à deux mois, les jeunes vivent en famille jusqu'à l'automne.